Je vais passer la parole à Madame Elisabeth Guigou. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, je vais tâcher de rester dans, dans les limites, même peut-être un peu moins, si je peux, euh, et, et vous donner, évidemment, le point de vue d'une européenne, c'est-à-dire un regard extérieur, même si, euh, à beaucoup d'égards, euh, je me sens aussi dans mon cœur un peu africaine, africaine du Nord, en tout cas. Alors, <coughs> d'abord, moi, j'étais très heureuse de cette plénière hier. Nous l'avions demandé l'année dernière. Elle a eu lieu. C'est un événement important. Euh, l'année prochaine, il faudra qu'on fasse encore mieux euh, à la World Policy Conference. C'est-à-dire qu'à la prochaine plénière, il y ait des femmes, n'est-ce pas, à la tribune. Et je me réjouis que cet après-midi, dans les... Euh, dans les orateurs, il y ait euh, la parité. Il y a autant d'oratrices que d'orateurs. Donc vous pouvez compter sur moi, en tout cas, pour euh, euh, transmettre ce message. Je suis sûr que d'autres le feront euh, à Thierry de Alors, moi, j'ai juste euh, deux, deux, deux principales remarques. D'abord, comment est-ce que l'Afrique, en effet, qui a fait des progrès remarquables hein enfin, je nous sommes quelques-uns, quand même, à le constater, euh, avec, qui a commencé à surmonter ses fragilités, notre avis vient d'être très, très éloquent sur le sujet, mais euh, qui a besoin, évidemment, surtout qu'elle a pris de plein fouet euh, la crise du Covid hein, et la crise du climat, puisque c'est le continent le plus impacté et le moins responsable de cette crise qui arrive, comment est-ce qu'elle peut, justement, mieux se renforcer, défendre ses intérêts et définitivement, en effet, se libérer de toutes les formes de néocolonialisme, puisque on ne cesse de constater que ça pèse encore beaucoup. Alors, dans, dans cette optique, qu'est-ce que l'Europe peut faire avec l'Afrique comme on dit maintenant, et fort heureusement, non pas pour l'Afrique, mais avec l'Afrique. Alors, euh, le travail a été engagé, mais euh, je pense que euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est de voir euh, comment euh, l'Afrique, vue de l'extérieur, encore une fois, j'écouterai attentivement ce qui pourrait être dit euh, après moi, euh, comment est-ce qu'elle peut surmonter les, ces défis euh, euh, d'aujourd'hui je crois qu'il euh, y a eu, évidemment, déjà beaucoup de succès. Il y a un consensus de l'extérieur, en tout cas, et aussi interne, je crois, pour insister sur l'incroyable énergie de cette jeunesse, qui, évidemment, est bouillonnante comme toutes les jeunesses, mais qui a une capacité de créativité qui, en tout cas, moi, euh, fait mon admiration de ce que les femmes africaines réussissent à faire, et en particulier dans les défis d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'économie circulaire, hein, parce qu'il y a une vieille tradition euh, africaine, et nous en parlions euh, tout à l'heure en évoquant euh, la, la situation dans le Sahel et dans le désert, les femmes, souvent, quand les hommes euh, parlaient, notre ami euh, ministre qui nous dit raconter ça tout à l'heure, euh, les femmes étaient là, elles faisaient euh, fonctionner l'économie. Donc il y a énormément de choses, moi, qui me rendent optimiste sur l'avenir de l'Afrique, tout en ne sous-estimant pas, évidemment, les difficultés euh, et les fragilités. Et euh, je pense qu'il y a, dans ce savoir-faire, dans cette expérience, dans ces traditions africaines, beaucoup de leçons que nous pourrions retenir, nous, Européens. Hein et acclimaté, je pense en particulier à l'agroécologie. Alors c'est sûr que euh, le Covid et, et les conséquences de la guerre d'Ukraine rendent euh, les choses beaucoup plus difficiles partout dans le monde, mais euh, spécialement en Afrique, parce que ça accentue les difficultés, les problèmes de, de sécurité euh, et évidemment euh, les questions, euh, questions d'économie et de développement. Un point me paraît très important, c'est que l'Afrique continue à progresser dans la voie de son unité pour prendre en charge ses propres intérêts. Euh, la persistance euh, de la division entre l'Algérie et le Maroc, qui s'est accentuée ces derniers temps, qui pèse lourdement sur la Mauritanie et sur le Sahel aussi, me paraît être vraiment quelque chose. Le fait qu'il n'existe pas de, euh, de marché intérieur dans le Maghreb, pas seulement entre euh, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, mais au-delà, avec euh, la, la Libye et même l'Égypte, dans le grand Maghreb, me paraît euh, vraiment euh, quelque chose qui, qui, euh, qui devrait être, devrait pouvoir être résolu, même si c'est évidemment euh, très difficile. En Afrique subsaharienne, il y a eu, depuis quelques années, euh, beaucoup de progrès. L'Union africaine, je crois, fait des constats lucides et, euh, dans toutes ces conférences, euh, montre euh, que euh, euh, des choses se passent. La zone de libre-échange est, un, est un, euh, évidemment euh, très importante. Je suppose que Lionel Zanzou, qui, l'année dernière, nous avait expliqué à quel point... Euh, les les le financement aussi, les financements internes en Afrique se sont développés. Donc, tout ça sont évidemment euh, euh, de très bonnes choses, mais il faut pouvoir aussi se euh, développer de nouvelles méthodes adaptées à, euh, aux besoins réels euh, de l'Afrique et ne pas, euh, évidemment, euh, se laisser exploiter par euh, des prédateurs. Je suis heureuse que hier et tout à l'heure, il y a un instant, euh, étaient été évoquées quand même les opérations éhontées de désinformation. Hein, de désinformation. Euh, et quand Zaki Laïdi a évoqué euh, cette réaction, il a dit à un ministre, mais bon, moi, je sais qui c'est, disant que M. Poutine, chaque fois qu'il rencontrait un responsable africain, disait que s'il y avait une hausse des prix des céréales, c'était à cause des Européens et des sanctions des Européens pour, évidemment, euh, rétablir quand même la vérité. Donc voilà. Alors je crois qu'il euh, y a évidemment beaucoup à faire pour développer l'agroécologie, euh, industrialiser l'Afrique, euh, évidemment promouvoir une meilleure gouvernance. Rien ne peut exister, vous l'avez dit, monsieur le président, pour commencer. Hein. S'il n'y a pas un État qui fonctionne avec ses règles, et le respect de euh, l'État de droit, et donc aussi de la lutte contre la corruption euh, et pour euh, un développement soutenable. Alors, qu'est-ce que l'Union qu que européenne peut et devrait faire pour euh, mieux euh, aider l'Afrique euh, Moi, je pense d'abord que l'Union européenne devrait accorder autant d'attention et de priorité à l'Afrique qu'elle en accorde à l'est du continent, c'est évidemment très difficile. C'est devenu encore plus difficile depuis euh, la, la, la, la, la chute du mur de Berlin. Le déséquilibre est là, bien avant la guerre d'Ukraine, et la guerre d'Ukraine, encore une fois, accentue euh, ce, ce déséquilibre. Mais c'est d'autant plus nécessaire euh, aujourd'hui, parce que, euh, justement, euh, l'Union européenne doit se rendre compte que dans le monde d'aujourd'hui, son intérêt à elle, l'Union européenne et de tous les pays qui la composent, c'est d'avoir, de développer euh, avec l'Afrique, une stratégie qui, lui, qui leur permette aux uns et aux autres de ne pas être pris en tenaille entre les euh, intérêts euh, des deux grandes superpuissances euh, d'aujourd'hui. Alors, tout reste à faire euh, de ce point de vue-là. Mais euh, je crois qu'il ne s'agit pas simplement, vous l'avez dit tout à l'heure, d'une aide financière et économique, même si celle-ci, heureusement, euh, euh, à la fois augmente avec le Global Gateway. On a compris euh, dans l'Union européenne qu'il fallait renouveler les méthodes aussi. Bon, ça reste à faire, hein, ce n'est pas, pas encore fait, mais qu'il faut évidemment euh, euh, davantage mettre l'accent sur les formations, sur la santé, sur l'éducation, euh, ce sera certainement évoqué euh, mieux que je ne saurais le faire tout à l'heure. Et puis enfin, l'Union européenne doit réinventer sa politique d'asile et d'immigration. Et c'est ce qui sera le plus difficile, parce que euh, c'est ce qui est humainement le plus émotionnel dans nos sociétés, parce que ça renvoie à un passé douloureux, à un présent compliqué et quelquefois tragique, hein, quand on pense... À... Euh, au naufrage euh, en Méditerranée, notamment. Euh, mais moi, je voudrais, j'ai été frappée du fait que, et je termine par là, qu'à la dernière euh, conférence Union européenne, Union euh, africaine et euh, Nations unies, euh, le secrétaire général des Nations unies a dit d'abord tout ce que nous, devu tout ce que nous oui, devions hein, euh, à l'Afrique. Et. Et il a mis l'accent sur le rétablissement de la confiance et sur la nécessité de placer l'Afrique au cœur des solutions dont le monde a besoin. Et ça, je crois que ça devrait nous inspirer. Voilà. Alors, peut-être que c'est une utopie, que les problèmes actuels sont trop compliqués pour qu'on puisse trop se préoccuper, déjà, de cet avenir. Mais euh, moi, je crois qu'en Europe, mais aussi en Afrique, on n'a pas le choix. Voilà. Ou bien on définit chacun avec ses intérêts une stratégie commune dans le monde d'aujourd'hui, ou alors nous serons broyés. Merci bien madame Guégo. Vous avez à peu près respecté le temps. Je demande à chacun de prendre exemple sur vous.